Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des corrélations sur PSPP. Lorsqu'on réalise des corrélations, on cherche à savoir s'il y a un lien entre deux variables ou plus. Par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre la taille des personnes, qu'on va appeler X, et leur poids, Y. Si l'augmentation de la taille est liée à l'augmentation du poids, on dit que c'est une corrélation positive. Les deux augmentent. A l'inverse, si l'augmentation de la taille est liée à la diminution du poids, autrement dit si une personne grandit et maigrit, on parle de corrélation négative. L'augmentation de la taille est liée à la diminution du poids. Dans mon étude ici, je me suis intéressée au but d'accomplissement. Si vous n'êtes pas très familier et familière avec cette notion qui vient de la psychologie cognitive, je vais l'expliquer rapidement. Il s'agit des objectifs suivis ou adoptés par les personnes quand elles réalisent une tâche. Imaginez par exemple une personne qui suit un cours d'anglais. Elle peut avoir pour objectif d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, etc. Son objectif est alors de maîtriser la tâche, ce qu'on appelle un but de maîtrise. Ou alors, plutôt que de chercher à apprendre le plus possible, elle peut avoir pour objectif de faire mieux que le camarade de classe qui apprend aussi l'anglais. C'est ce qu'on appelle un but de performance quand l'objectif est de faire mieux qu'autrui. J'avais donc ces deux buts ou objectifs dans mon étude et je cherchais à savoir s'il y avait un lien entre les deux. D'après la littérature, ce lien devrait être négatif. Plus les personnes cherchent à maîtriser la tâche et moins elles chercheront à surpasser autrui. C'était mon hypothèse que je vais vérifier en faisant des corrélations. Pour faire des corrélations sur PSPP, il faut cliquer en haut sur « Statistiques, puis sur « Corrélation bivariée ». Dans la fenêtre qui apparaît, il faut sélectionner sur la gauche les variables pour lesquelles on souhaite vérifier la présence de liens. Ici, je choisis donc mes deux variables, but de maîtrise et but de performance. Mais vous pouvez en choisir plus de deux en fonction de vos hypothèses. Il faudra ensuite les faire passer vers la droite grâce à cette petite flèche. Une fois que vos variables sont choisies, cochez en bas « Drapeau des corrélations de signification », puis cliquez sur « OK ». PSPP nous présente alors ce qu'on appelle une matrice de corrélation, c'est ce tableau. Elle est assez petite parce que j'ai choisi deux variables, mais vous pouvez avoir des matrices beaucoup plus grandes. La matrice ressemble un peu aux tables de multiplication avec 1 x 1, 1 x 2, etc. Vous avez ici la corrélation de la variable but de maîtrise, que j'ai nommée MAI, avec elle-même. Mais la corrélation d'une variable avec elle-même ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut voir, c'est s'il y a un lien entre la variable but de maîtrise et celle de performance. La première chose qu'il faut regarder, c'est la valeur de P donnée ici, dans SIG. Pour que la corrélation soit considérée comme significative, il faut que cette valeur soit inférieure à 0.05 ou 0.05. Ici elle est égale à 0.269 ou 0.269, donc c'est supérieur à ce seuil et ce n'est pas significatif. Pour rédiger les résultats, nous aurons besoin de la valeur de P ainsi que de la valeur de la corrélation qui est de 0.13 ou 0.13, c'est pareil. De façon générale, la valeur de la corrélation peut aller de moins 1 à 1. Elle peut donc être positive ou négative. Si la valeur est négative, plus elle se rapprochera de moins 1, plus elle sera forte. A l'inverse, si elle est positive, plus elle se rapprochera de 1 cette fois-ci et plus elle sera forte. Ici, elle est positive puisqu'il n'y a pas de signe négatif ou moins devant, mais elle est faible car elle est égale à 0,13, ce qui est assez loin de 1. Comme le résultat n'est pas significatif, de toute façon ça ne change pas grand chose, les deux variables ne sont pas liées. J'ai mis dans la description de la vidéo un exemple des résultats aux normes APA que l'on suit en psychologie. Pour information, j'ai ici 80 personnes qui ont été prises en compte pour le but de performance, alors que j'ai un total de 82 personnes qui ont participé à mon étude. C'est sans doute parce que deux personnes n'ont pas répondu à l'item ou à la question sur le but de performance. Je dois avoir des cases vides ou des blancs dans cette partie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. A bientôt